Ça y est, et là, je publie cette vidéo de comparatif de handscape et verré, à savoir qui est le meilleur et lequel vous devriez choisir. Et ça n'a pas été simple, j'ai surpris à plusieurs fois parce que euh, je voulais être objectif et puis ce n'est pas possible. En fait, c'est très difficile euh, d'être objectif parce qu'il y a des choses qu'on peut comparer entre les deux logiciels puis il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. On va voir, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Euh, les deux logiciels euh, se ressemblent parce qu'on les utilise tous les deux dans SketchUp pour faire des rendus. Ils sont tous les deux intégrés à SketchUp, on n'est pas obligé de sortir de SketchUp pour les utiliser, ce qui les rend assez semblables à nos yeux, mais finalement, ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Il euh, y a un logiciel, à côté ray qui fait euh, du pré cest c'est-à-dire qui pré les rebonds de lumière, hein, si je schématise vraiment beaucoup le, le fonctionnement, et qui va créer comme ça une illumination de la scène, donc c'est précis, mais c'est long. Et c'est souvent, euh, souvent géré par le processeur de l'ordinateur, même si maintenant on peut aussi utiliser le, le, la carte graphique. Ça n'a aucun intérêt pour la suite de enfin, ne retenez pas forcément ça. Mais Enscape euh, n'utilise que la carte graphique. C'est pour ça qu'il est un peu moins bon sur Mac que sur PC et que la version Mac est plus récente parce qu'il voilà, a fallu un petit peu euh, bricoler tout ça pour que ça fonctionne. Donc, ça marche avec la carte graphique et c'est ni un logiciel ni en temps réel, en rendu temps réel. C'est-à-dire que dès qu'on regarde, on lance, ça y est, on a le rendu. Alors que mais ben, il a besoin de pré-calculer. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Tout ça en découle, ce, ce fonctionnement, des avantages et des inconvénients. Des choses que V-Ray va faire mieux, des choses que V-Ray va faire tout court, et des choses que Enscape va faire mieux, et des choses que Enscape va faire aussi tout court. C'est-à-dire, sous-entendu, l'autre ne le fait pas. Donc, on va essayer de comparer ça. Euh, si je voulais vraiment comparer Enscape à des logiciels concurrents pour euh, des logiciels d'autres, logiciels temps réel, on parlerait de Lumion par exemple, Design Render ou TwinMotion pour ne citer que. donc vous devez connaître ces logiciels-là. Donc voilà, ça, c'est des logiciels qui font la même chose que Enscape. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas intégrés à, à l'interface de SketchUp comme les Handscape. Donc là, on va parler de VRA et de Enscape. Et on va essayer d'aborder ça euh, sous différents points pour euh, essayer d'être de, de, de, de, voilà, le plus objectif possible. Donc j'ai commencé par comparer les matériaux, les possibilités offertes par les deux logiciels, ensuite les lumières, euh, tout ce qui est objet, donc ça va être assez rapide. Quelques exemples de rendu, parce que c'est quand même ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire avec et pas simplement voir euh, les spécificités, et les, les possibilités, les features de chaque logiciel, donc vraiment voir ce que ça donne dans un rendu. Et puis après, on va voir ce qui est unique à chaque logiciel. Comme je vous le disais, il y a des choses que l'un fait, l'autre ne fait pas, et inversement. Donc on va voir les spécificités de, de Verre et les spécificités de Enscape. Et puis à la fin, on essaiera de décider ensemble quel logiciel vous devez utiliser. Puis je vous dirai lesquels, moi, enfin moi, ce que j'ai choisi d'utiliser en tout cas. On y va. Alors on commence par comparer les matériaux de la bibliothèque de chaque, de chaque logiciel. Côté Enscape, on a la bibliothèque de matériaux qui est ici, dans laquelle on a 392 matériaux au moment où je fais la vidéo. Répartis en catégories, etc. Bois, verre, briques. Euh, et on a exactement la même chose dans la bibliothèque appelée Cosmos, euh, du côté de Verret. Et dans laquelle on va avoir, pareil, des catégories de matériaux. bien euh, rangées normalement, voilà. Avec, euh, alors là, des matériaux, il y en a une flopée euh, 1268. Ouais, moi, je pensais que c'était encore plus. Ouais, voilà, je me suis servi là-dedans et on va comparer sans rien faire d'autre que ça. Je les prends, j'ai fait sur chaque scène un petit carré comme ça, j'ai mis le matériau dessus, j'ai pris le même cadrage à chaque fois et j'ai fait le rendu. Enscape, V-Ray, donc verrez à droite, Enscape à gauche, on commence. Voilà pour un béton, pour commencer. Donc un béton, le premier qui passait côté Enscape et le premier qui passait côté V-Ray. Donc on voit une différence de piquer un petit peu l'image, le détail, on a les mêmes détails des deux côtés mais qui sont beaucoup moins accentués côté Enscape euh, côté que le côté verré de même pour le reflet qui est de base plus présent on va dire euh, côté Enscape ensuite si je change, on va sur un parquet voilà, à chevron là <coughs> on a une grosse différence le parquet à chevron côté euh, bibliothèque Enscape eh on voit bien les lames, on voit assez peu les reliefs sur chaque, euh, le, sur chaque lame alors que du côté verré c'est beaucoup plus riche en détails sur chaque même la couleur du parquet l'aspect du parquet les petites nervures sur le sur le bois etc encore une fois c'est beaucoup plus détaillé beaucoup plus précis côté V1. hop euh, ici on va sur le, la pierre alors là les cartes se creusent euh, ça c'est les pierres de murs issus de la bibliothèque de landscape qui font un petit peu jeu vidéo là sur les bords alors que ici on a quelque chose qui est quand même un peu plus réaliste alors ça va être comme ça souvent pour la bibliothèque, les bibliothèques fournies par le, le, les logiciels. La bibliothèque Inkscape, Inkscape est beaucoup moins précise en fait que celle de Veri beaucoup moins travaillée. Et donc j'ai voulu creuser un petit peu côté matériaux parce qu'on peut faire des matériaux beaucoup plus jolis que ça avec Inkscape, je vous rassure. Et je suis allé faire des matériaux moi-même. Donc je suis allé sur des sites de matériaux. Voilà ce site par exemple qui s'appelle Ambiante CG sur lequel on peut trouver toutes sortes de matériaux, carrelage, pierre, bois, etc. Je vous, je vous le conseille d'ailleurs parce que tout est gratuit. J'en ai sélectionné quelques-uns dont celui-là, euh, voilà ce carrelage noir avec du relief, un carrelage type euh, métro, etc. J'en ai pris quelques-uns et on va faire exactement la même chose. Je les ai combinés, enfin je les ai créés euh, du côté Endscape et du côté VRE et on va voir qu'on n'a pas exactement le même résultat mais que par contre ça se resserre quand même un petit peu. Voilà, on commence avec un marbre, un marbre noir, alors on a à peu près le même rendu, on voit qu'il y en a un qui s'est mis dans un sens et l'autre dans l'autre. Ici, il y avait des nuages dans le ciel côté Inscape, donc ce qui fait ces espèces de, de reflets blancs. Mais globalement, euh, ça se rapproche un petit peu, si ce n'est ici on voit que j'ai plus de détails voilà, sur la surface elle-même, du, du, alors que c'est beaucoup plus lisse, sur, ce qui n'est pas gênant pour du marbre en soi, mais c'est beaucoup plus lisse sur, sur Inkscape. Là, le métal un petit peu euh, en relief, comme on vient de voir euh, sur, sur le site que je vous conseille. Voilà, côté Enscape, côté VRM. mais encore une fois, il y a plus de précision sur les reliefs, les micro-reflets, euh, micro etc. Côté Enscape que côté VRM. on retrouve un petit peu là, euh, voilà, les mêmes euh, différences de précision, on va dire. Là, une matière de pierre, alors c'est la même, hein, normalement de, de côté exactement la même, mais on voit qu'il y a quand même une différence de colorimétrie, de rendu. Ici, ça paraît beaucoup plus creusé. Alors, ça peut se régler. Hein. J'aurais pu minorer sans doute un peu cet effet-là, mais j'ai tout laissé à peu près par défaut. Et ici, ben, on a encore une fois un peu plus de précision sur les pierres côté verre. Même si euh, ben, par rapport aux pierres qu'on avait tout à l'heure dans Inkscape, ça n'a quand même plus rien à voir euh, du tout. Là, une espèce de dallage. Alors, on a vraiment quasiment le même rendu des deux côtés. Là, je ne vois pas vraiment de différence. Le carrelage métro. Alors, de base, voilà, j'ai tout laissé de base. Ici, on retrouve euh, ben, des... des, des des détails hein, sur le, le, le reflet, des petits reliefs sur les dalles, le côté biseauté qu'on retrouve ici aussi simplement là le, relief, le reflet est beaucoup plus présent et on peut pas vraiment dire qu'il y a un rendu meilleur qu'un autre dans ce cas là ça dépend vraiment du type d'aspect qu'on veut donner à, à la surface ensuite le carrelage noir alors là on se resserre encore il y a assez peu de différence entre les deux si on y regarde vraiment dans le détail on va voir qu'il y a peut-être plus de détails côté verré mais là ça commence à se resserrer, il y a certaines matières qui sont presque, presque similaires des deux côtés. Mais il y a des matières sur lesquelles eh ben, on retrouve encore un gros, un gros écart entre les deux, notamment ce parquet-là, qui est exactement le même. Eh ben, on a à côté sky quelque chose qui, si je le prends indépendamment, est quand même assez joli, mais quand je le compare à celui de Véret à côté, je me dis, ah ouais, il y a quand même une grosse différence de précision quand fois, sur les, les petits reliefs du bois, les petits reflets, etc. A... C'est plus pointu ici. Mais on voit quand même que globalement, ça s'est resserré par rapport, à, enfin l'écart s'est resserré par rapport à ce qu'on a dans les bibliothèques. Maintenant, chaque logiciel propose des types de matériaux. Là, ce qu'on a vu, c'est le matériau générique avec lequel on peut un peu tout faire. Mais chacun des logiciels, hop, on va voir ici, je vais aller dans Inkscape, propose des types de matériaux. Donc dans Inkscape, quand je vais dans les types, il y a le générique. Ça, c'est celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui fait 90% du matériau. Mais on a aussi un matériau auto-illumination qui fait de la lumière, de l'eau, du feuillage de l'herbe, alors de l'herbe ça va faire des brins d'herbe tout simplement comme le fur, le fait de côté verré, revêtement transparent et tapis tapis c'est un petit peu pareil, ça va faire des brins de tapis et côté euh, verré, et eh bien on va avoir un petit peu plus, alors ça ne veut pas dire que si on en a un petit peu plus, mais c'est mieux euh, on a le générique qu'on retrouve ici aussi, on a l'émissive qui est l'équivalent du auto-élimination euh, et puis on a un two sided carpet. on en a, on a des choses plus spécifiques finalement côté verré et il y en a un ou deux que j'aimerais vous montrer parce qu'ils font un petit peu la différence aussi avec Enscape au niveau des matériaux, notamment le matériau two sided ici, qu'on va détailler tout de suite. On va un petit peu plus à côté matériaux en allant chercher des matériaux qui laissent passer la lumière comme des lumières d'abat-jour ou des lumières de rideau. J'ai ici la lampe verrée et là la lampe Enscape. On voit que Verre ben, lui, ne nous permet pas dans SketchUp de voir l'aperçu du matériau contrairement à Enscape. À l'intérieur de ces lampes tubes, j'ai placé... Une lumière inscape dans la lampe inscape et une lumière verrée ici dans la lampe verrée. Enfin, les lumières, ce sont des sphères light, ici côté verré et plus light sphère côté Enshape. Voilà les lumières que j'ai utilisées. Et on va voir les différences de rendu. Alors, je vais commencer par Enscape. Là, on est en plein jour, on ne voit rien du tout. Donc, hop, je vais baisser la lumière jusqu'à arriver à une lumière un petit peu de nuit. Oh, Peut-être pas trop, mais comme ça, Voilà et on voit que euh, et ben ça fonctionne, on a un éclairage, on voit la lumière qui transpire à travers le matériau, on la voit au travers, alors que j'ai rien demandé au matériau, d'ailleurs il le fait de lui-même, et par contre c'est très uniforme, c'est-à-dire que la lumière est plutôt au milieu, on a l'impression que c'est tout le tube qui émet la lumière, voilà, c'est ça qu'on va voir, euh, qu'on qu qu peut un peu reprocher à InScape, c'est qu'ici, il va y avoir une différence de de précision en fait dans la diffusion de la lumière donc je vais sauvegarder cette image sur le bureau et on va tout de suite essayer avec VR la même chose tac je lance le rendu et là on n'a pas du tout la même chose on, on a euh, la lumière qui est diffusée évidemment beaucoup plus à l'endroit où où se trouve l'ampoule elle-même si je mets en vue transparente comme ça on voit que l'ampoule est plutôt vers le haut ici et, et si je la bouge l'ampoule voilà on voit que je suis en train de bouger également l'effet sur le tube, Donc, si j'en mettais une en haut, une en bas, comme c'est le cas souvent dans ce type de, de lumière, voilà ce que ça fait. On a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus réaliste, encore une fois côté verré, avec un matériau qui pour le coup est spécifique, c'est le two-sided. Un autre matériau que j'adore utiliser côté verré, c'est le wrapper, comme ça. Ce matériau, il permet de récupérer les ombres et de poser le modèle sur un HDRI. Alors dit comme ça, ça paraît bizarre, je vous montre tout de suite. J'ai créé euh, cette petite scène, j'ai un petit, un petit jouet, un scooter en plastique là avec le petit bonhomme de, de SketchUp. Et quand je lance le rendu, bah, j'obtiens ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire ça, dans un environnement que j'ai réglé, donc vous donc un HDRI, voilà, on a un parc comme ça. Et euh, bah, ce qui est bien, c'est que euh, j'ai les ombres du personnage et du scooter qui sont là répercutées sur le sol, mais moi je voudrais que le sol disparaisse et que les angles soient réper répercutés sur l'environnement, sur la pelouse. Donc on aurait l'impression que mon modèle est posé dessus. Donc, Pour ça on peut utiliser un wrapper. Donc le matériau wrapper, je vais tout de suite le, le, le mettre en place et vous allez voir la différence. Et il est là. Je l'applique ici. Donc, côté verré, côté euh, SketchUp ça se présente comme ça, un petit damier là. Mais quand je vais lancer le rendu, là ça a changé côté euh, côté verré. Le matériau il est invisible, il ne laisse Transparaître que les ombres qui sont projetées sur lui. Donc j'ai les ombres de scooter, les ombres du personnage et on a l'impression comme ça que mon modèle ben, il est posé dessus Donc j'adore faire ça pour intégrer une maison sur un terrain, pour intégrer une, une piscine dans un terrain Un massif de fleurs, un truc comme ça sur une photo. On peut utiliser ça de bien des manières Et il suffit de changer l'environnement. Donc l'environnement je peux prendre une simple photo ou HDRI Donc moi je vais faire avec des HDRI parce que c'est ce que j'ai sous la main et ce qui est plus parlant je vais en prendre un autre avec un peu plus de soleil, par exemple celui-là. Et voilà ce qui se passe. Donc l'ombre, l'ombre de ce que j'ai fait est projetée là. Et j'ai l'impression, comme ça, ou je peux avoir l'impression en tout cas, que bon, mes modèles sont posés dessus, même si là l'ombre était un petit peu trop forte. Donc ça c'est le wrapper. Je continue avec les avantages qu'a VRE sur Inkscape au niveau des matériaux parce que c'est vraiment flagrant. On peut faire beaucoup, beaucoup plus de choses au niveau des matériaux avec V-Ray qu'avec Inkscape. On verra qu'InScape va pulvériser, euh, ferrer sur certains points, notamment sur la vidéo où il est bien meilleur. Mais sur les matériaux, il n'y a pas photo non plus. Euh, quelques exemples. Alors là, des, des, des choses un petit peu poussées. C'est-à-dire que j'ai deux couleurs que j'ai mélangées. J'ai pris du rose et du vert et je ai mélangées en fonction de cette image-là. Là où l'image est plutôt noire, apparaît la couleur, euh, la couleur numéro 2, c'est-à-dire la couleur jaune. Et là où c'est plutôt blanc sur cette image apparaît la couleur numéro 1, c'est-à-dire le rose. Quand je lance le rendu, je peux avoir un effet un petit peu plate, usé, état de lac, quelque chose comme ça en fonction de l'image que je vais mettre, ce qui donne ça. Et la souplesse que j'ai, c'est que déjà, regardez, j'ai un relief qui correspond aux couleurs, puisque j'ai mis la même image dans le bum, bon, ça devient un peu technique pour ceux qui ne sont pas encore initiés à VR, mais euh, au fond, c'est quelque chose d'assez simple. Et à n'importe quel moment, je peux faire varier ces couleurs-là, hop, passer euh, bleu et puis euh, l'autre couleur, je ne sais pas, euh, orange. Voilà. Alors en général, c'est pas ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des couleurs un peu similaires, comme ça, ton sur ton. On fait, c'est qu'on prend la première couleur, on l'enlève ici, on la met légèrement plus, voilà, plus grise ou plus claire, et puis on obtient une peinture un petit peu usée. Je peux venir après régler et éventuellement le relief qui correspond et qui est là et le faire un tout petit peu moins fort sans relief du tout. On a juste pas des espèces de coulures, des choses très. Euh, hop, je mets un tout petit peu de relief. Voilà. Ça, ça s'appelle euh, un mix, on peut mixer euh, des textures et je pourrais en mixer plusieurs, je pourrais faire mixer des matériaux aussi et euh, je vais vous montrer aussi d'autres possibilités qu'on a avec les matériaux. Quelques exemples parmi multitudes. Voilà, par exemple ce matériau euh, qui s'apparente à ce qu'on appellerait un, un peu un carrelage terrazzo avec des petits fragments dedans. En fait, c'est juste euh, un assemblage de couleurs et d'images que j'ai fait directement dans Ce C'est pas une image de terrazzo que je suis allé chercher, donc je vous montre comment c'est fait. Quand j'ouvre ce matériau-là, il est ici. Euh, J'ai donc une texture qui est rangée dedans, une texture qui forme des carreaux de carnage. C'est-à-dire que si par exemple là, mon image, ben, je voulais aller ici, hein, j'en voulais, euh, je sais pas, euh, 8 de enfin, large par 6 de. Hop, je peux faire ça. Mon carnage change donc de forme. On va même en mettre plus, on va en mettre 16, ça va faire un tout petit truc. Hop, je viens là, dans tout ce qui est relief, ben, je vais faire pareil, puisque c'est exactement la même image. Donc je, je viens, on voit quand je peux régler autant de rangs et de colonnes que je veux, choisir la largeur des joints, la couleur des joints, etc. Mais je peux même venir ici et choisir la couleur, euh, la couleur par exemple du fond de mon carrelage. Hop, si je le veux d'une autre couleur. Alors le terrazzo c'est plutôt blanc, mais si je voulais un peu plus crème, ben, j'ai peut-être le ton un peu comme ça. Hop, voilà. Et en plus, tout ce qui est fragment, ici, je peux choisir la couleur de chaque fragment de couleur. On voit qu'il y a un peu du rose, du vert, etc. etc. Là, je peux tout changer ici. Je ne vais pas le faire. Je vais juste relancer un rendu hop, avec euh, les nouveaux réglages qu'on vient de faire, c'est-à-dire beaucoup plus de colonnes. Et voilà, j'ai un carrelage. Alors si je voulais le rendre uni, par exemple, je vais ici. J'enlève la couleur qui est là. Euh, J'enlève ça également. Et je vais le colorer en, je sais pas, un petit gris un peu foncé. Hop. Je peux faire ça. Le gris foncé, je peux le faire éventuellement briller. Parce qu'il ne brille pas beaucoup. je vais le faire briller un peu plus. Voilà, je, je l'ai fait briller. Donc je peux venir creuser certains détails à la surface ou pas. Alors vous voyez là, c'est très très granuleux. Je vais faire beaucoup moins du coup. Juste une, un léger frémissement même. Je peux le faire l'atténuer encore. Et je puis en plus, creuser les joints qui sont ici. Hop de manière à ce qu'il soit encore plus creusé. Bon bref, tout est malléable, tout est euh, paramétrable, je peux maîtriser absolument tout sur un matériau, ce qui est complètement impossible côté InScape. Euh, euh, et je pourrais multiplier comme ça les, les, les exemples de choses qu'on peut faire un petit peu pousser avec euh, V-Ray côté matériaux, c'est assez bluffant. on n'a pas idée au départ que le logiciel soit poussé au niveau des matériaux. Mais là il y a vraiment une, un gros gros avantage à utiliser VRE. Donc c'en est tout pour les matériaux. Maintenant, je passe aux lumières et on va, ça va être beaucoup plus rapide pour le coup. Dans Enscape, on a des lumières dites artificielles et dites naturelles. Donc quand je viens dans Enscape et que j'ouvre le, le paramétrage ici, j'ai la lumière du soleil et les lumières éclairage artificiel. Alors là, éclairage artificiel, ça va être toutes les lumières ici, quand je viens dans le menu de lumière, qui sont là c'est-à-dire les spots, les, les, les sphères, les, les, les leds, les disques etc tout ça c'est des lumières artificielles ce qui est assez logique et puis ben, la lumière naturelle l'éclairage naturel c'est le, le soleil il n'y a que ça ici Soleil. Enfin, il n'y a que ça alors qu'il y a quand même deux manières de, de, de faire donc le soleil j'ai un curseur avec une valeur par défaut 80% et puis je peux bouger tout ça et on que le soleil il éclaire plus ou moins fort et si je l'enlève complètement ben, j'ai quasiment j'ai plus de soleil alors j'ai toujours de la lumière même avec le soleil à zéro mais j'ai plus d'ombre en fait, hein, d'ombre nette, j'ai plus de projection de, au soleil. Donc si je viens d'un wordl 3D comme ça avec Enscape et que je me mets à l'intérieur, j'active le soleil qui arrive, le voilà. Donc par défaut on avait dit à 80%. Les ombres ici du soleil, elles se projettent jusqu'à l'intérieur, on voit qu'elles sont un peu diffuses. Voilà, et j'ai un truc en dessous qui s'appelle netteté des ombres, où je peux faire des ombres très nettes, ou des ombres moins nettes plus diffuse et là je suis au minimum je suis chaud à 0% de la netteté des ondes c'est à dire que je peux pas faire moins que ça ce qui reste que malgré tout très net on va voir que dans, dans verrez c'est un petit peu différent ça c'est avec le soleil et si je vais utiliser les fameux HDRI je vais ici dans le ciel ils appellent ça des skybox et je vais charger un HDRI Alors, je vais mettre le même pour les deux donc je vais prendre celui qui s'appelle euh, euh, solitude, je crois qu'il fait une lumière assez diffuse Voilà, encore je viens point le plus lumineux Et voilà ce qui se passe, j'ai un extérieur qui est assez il n'y a pas beaucoup d'ombre c'est euh, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour le scooter et pourtant à l'intérieur il me fait style d'éclairage donc là je vais venir sur le soleil puis je vais essayer de descendre un petit peu ça voilà. et je vais avoir du mal Hop. alors je vais le mettre au minimum puis je vais peut-être prendre un, un skybox un petit peu plus lumineuse comme euh, celle-ci par exemple voilà. Peu importe le HDR que je choisis, si je décoche complètement le soleil, j'ai peu de lumière à l'intérieur. Dès que je, coche et que je le rallume, ne serait-ce qu'à 1%, j'ai beaucoup de soleil qui rentre. Donc, ça, ça peut être un, un, encore une fois un petit peu embêtant quand on recrée une ambiance lumineuse très laiteuse avec un ciel couvert, on ne veut pas d'ombre franche. Dans euh, Veré, ça va se baisser différemment. On va tout de suite ouvrir Veré. On, euh, on, on va utiliser le soleil pour l'instant. Donc, euh, hop, je lance le rendu Veré. Donc là, je vais me placer à l'intérieur comme tout à l'heure avec Enscape. hop, Et on a la même chose. On a l'ombre qui rentre ici et qui va jusqu'au fond. Et maintenant, on va essayer de la disloquer un petit peu. Donc dans VR, ça, euh, ça va se passer ici, dans la rubrique Lumière, Sunlight. Je déplie les réglages du Sunlight. Et déjà, j'ai beaucoup plus de choses. Euh, j'ai l'intensité, je ne vais pas y toucher, mais je vais toucher à ça. ça Size multiplier. Je vais l'augmenter. On voit que l'ombre commence à se défaire un petit peu, mais là je suis au bout du curseur. Et eh bien c'est pas grave, je vais venir ici je vais écrire un chiffre à la main, alors 50. Et on voit que j'ai quasiment plus d'ombre. Regardez la différence entre 1. Hein? où bon, j'ai bien, voilà, et si je monte ici à 50, 100, enfin 50, je commence à plus avoir grand chose. Et donc je vais pouvoir monter comme ça, à descendre, mettre 35, 49. Euh, si je mets 100, d'ailleurs j'ai quasiment, voilà, j'ai plus rien en fait. Donc, je vais pouvoir régler précisément quel type de tombe je veux. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, quand on utilise un HDRI, eh bien, il faut. Enfin, il y a plusieurs manières, mais le plus simple c'est de poser un dome light comme ça. C'est l'équivalent donc le dome light des lumières naturelles du, de la skybox de de c'est exactement pareil. Et je vais retrouver dans ma rubrique lumière ici. Là, je vais aller chercher la même image qu'on avait tout à l'heure. Euh, celle avec le ciel qui était assez couvert qui s'appelait donc solitude comme ça et euh, ben, je dois procéder à quelques réglages c'est à dire descendre la sensibilité de la caméra pour que ça fonctionne bien au niveau de luminosité et voilà ce qui se passe là d'onglet le ciel que j'ai choisi dehors le HDRI que j'ai choisi dehors pour avoir une lumière un petit peu euh, avec un ciel couvert à ça marche tout de suite très bien c'est à dire que la lumière du HDRI éclaire mon intérieur. Et si je mettais un HDRI plus franc au niveau de l'éclairage, on va voir ce qui se passe. Normalement, ça va être pris en compte aussi. C'est-à-dire que là, j'ai un ciel couvert. Je vais prendre quelque chose avec les... euh, un ciel beaucoup plus franc, mais un soleil beaucoup plus franc. Alors, le, le, le truc, c'est que le soleil s'est mis derrière. Donc, on va le tourner un petit peu pour que ça vienne devant. Et voilà. Donc, j'étais juste en train de tourner mon HDRI là. Et vous voyez que tout de suite, si j'ai un HDRI ensoleillé, ben, le soleil rentre. Donc, encore une fois, avantage euh, au réglage de v et avantage à la simplicité d'Enscape parce que je ne vous l'ai pas montré, mais à chaque fois, aller manipuler le Dome Light, le HDRI côté euh, V-Ray, bah, c'est beaucoup moins intuitif que ça l'est côté Enscape. Donc, si vous aimez la simplicité, c'est vrai que les réglages des matériaux d'Enscape et les réglages des matériaux de InScape, de, de, de, de, de la lumière et des matériaux côté Enscape, c'est beaucoup plus simple en fait, c'est beaucoup plus limpide, vous allez passer beaucoup moins de temps. Alors, les deux logiciels nous proposent aussi une bibliothèque d'objets. C'est encore une fois Cosmos côté euh, verré, et puis c'est ce petit picto-là, Bibliothèque de ressources côté Enscape. Et là, les deux sont super riches, euh, classés par catégorie, Il y a de la végétation, des meubles, de l'éclairage, etc. Il y a énormément de choses des deux côtés. Et euh, sur la végétation, il y a une grosse différence, encore une fois, de précision, de, de, de, de, voilà, sur, sur les feuilles, les arbres, les choses comme ça. Ils sont beaucoup plus beaux côté Cosmos. Sur le reste, bah, c'est assez équivalent. Par exemple, si je prends euh, des accessoires de cuisine, on va prendre un robot comme ça, Maginix, là, hop, et je vais le mettre ici. Et puis, si je prends la même chose, ou mmh. à peu près la même chose côté es, que euh, verré, je pense que ça va être là-dedans. Donc déjà, on remarque quelque chose, c'est que que ce soit Enscape ou verré, il nous importe tous les deux des proxys, c'est-à-dire des versions volontairement moches, dégradées, de chaque objet qui ne s'afficheront dans toute leur précision et leur, leur, leur finesse que quand on lance le rendu. Donc Côté Enscape ça va donner ça, on a euh, le robot qui est là, donc les parties métalliques qui doivent être métalliques, ben, elles sont déjà métalliques, enfin tout truc déjà réglé, les reflets, Voilà. si on va dessus il y a quand même pas mal de précision. Tous les modèles sont à peu près de ce, ce taquet à et côté verré, donc je vais stopper ça et je vais lancer le rendu verré mais ça va être un petit peu pareil. On a un bol en verre, donc là il apparaît pas trop, voilà euh, c'est en verre, on a lu, je sais pas trop, on a un bol. Et puis pareil, on a des petits détails de partout, le bouton, euh, enfin bref, la peinture qui brille, les, petits, les petites aérations derrière, tout est bien fait. On a quand même une belle bibliothèque de chaque côté pour chaque objet, euh, avec beaucoup de choix, et puis ça s'enrichit à chaque euh, nouvelle mise à jour. Enfin, très souvent on vous demande de, de faire les mises à jour, que ce soit pour, pour VRE ou pour Endscape. Si vous voulez utiliser des modèles qui ne sont pas destinés à SketchUp dans Enscape, là, Enscape euh, se démarque parce qu'il y a vraiment des trucs pas mal. Si j'ai ici, si, je peux utiliser ce qu'on appelle des ressources personnalisées, ce qui va vous permettre d'utiliser de des modèles qui, à la base, vont être euh, destinés à d'autres logiciels comme 3ds Max, etc. Donc, ça va, en gros, prendre des formats de 3D qui ne sont pas au format SketchUp. L'intérêt, c'est de pouvoir euh, enrichir votre bibliothèque. Euh, votre bibliothèque d'objets avec des objets qui ne sont, euh, sont pas pour euh, SketchUp à la base et qui souvent sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus fins. Et puis il y a aussi un petit truc dans, ici quand je fais plus avec lumière, il y a les modèles liés. Ça, ça vous permet d'importer un modèle euh, par exemple ces canapés là qui sont assez lourds de les importer ici dans Enscape sous forme de boîte comme ça, une simple petite boîte mais quand on lance le logiciel bah, c'est pas une boîte qui va être lue, c'est tout l'objet. Donc on va voir qu'il y a vraiment les canapés, ils vont être là théoriquement. Voilà, donc là j'ai les canapés, alors les matières dessus sont parallèles, mais regardez, il y a beaucoup de, de, de, de détails de forme hein, sur ces modèles là, et ils sont là, alors que côté, euh, côté SketchUp, bah, j'ai une simple boîte comme ça, alors je ne peux pas modifier malheureusement, je peux sélectionner ici, je vois ce que c'est, donc je peux supprimer ou remplacer, mais ça me permet de ne pas faire ramer euh, le logiciel, donc ça c'est vraiment super puissant et, et c'est euh, super pratique du côté Enscape. Du côté verré, pour faire ce genre de manip, on a un, une possibilité, c'est d'importer de, des proxys, de créer des proxys, c'est à dire que vous prenez un modèle qui est très lourd, vous l'importez, euh, par exemple, est le, bon, le cafetière n'est pas du tout lourd, on va prendre, je ne sais pas, euh, cette plante là, hop, je l'importe, et on imagine que c'est un modèle qui fait un peu ramer, qui est un peu trop lourd, et eh bien je peux le transformer en proxy grâce à à une fonction qui s'appelle, bah, qui porte le même nom justement, euh, proxy, et qui est donc ici euh, exporter un proxy, donc on sélectionne le modèle, on fait exporter un proxy, on dit où est-ce qu'on le range, on fait ok, là le modèle va se dégrader, il va devenir beaucoup moins joli, du coup le ciel va beaucoup moins ramer, par contre quand je vais lancer le rendu, j'aurai toujours le modèle original dessus, ça, ça n'a pas changé. Voilà, donc deux, deux façons de faire, et de, des deux côtés il y a des possibilités, c'est plus direct côté Inkscape et encore une fois beaucoup plus simple. Donc là j'ai préparé une série d'images, à gauche le rendu Inkscape et à droite le rendu verré, et puis on va comparer un petit peu euh, quelles sont les différences s'il y en a. On commence par euh, un rendu de salle de bain là, que j'utilise tout au long de, de, de cette vidéo pour comparer, c'est à peu près la même chose en, en termes de rendu, Bon, il y a des différences de couleur, de carrelage, etc. Mais Il y a deux différences notables, c'est l'effet tapis ici et ici. Euh, ça, c'est le matériau tapis de Enscape qui fait des trucs bizarres sur les côtés. Voilà. C'est vraiment difficile à maîtriser, donc ce n'est pas, pas top top. Alors que du côté verré, c'est bah, parfait, il n'y a rien à dire. On peut maîtriser comme on veut. Et il y a autre chose, c'est au niveau des lumières ici. Euh, on a, bah, moi, j'ai rajouté l'effet d'ailleurs Lens Effect du côté verré pour faire un peu plus joli. Et puis, c'est surtout les ondes. On a des ondes très nettes, encore une fois, euh, du côté Enscape et qu'on ne peut pas trop paramétrer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que du côté verré, c'est beaucoup plus paramétrable et surtout beaucoup plus naturel. On voit que c'est un logiciel qui prend beaucoup plus de temps à calculer les rebonds de lumière. Sinon, pour le reste, on est à peu près sur la même chose. Ensuite, j'ai fait la maison rouge, la petite maison norvégienne ici. Côté Enscape, côté VRE toujours. Donc c'est une maison que j'ai euh, modélisé ouais, et que j'ai rendu dans VRE et dans Enscape pour tester. On oublie... Le toit ici, que j'ai essayé de faire un toit un petit peu mousseux ou végétalisé, on ne peut pas le faire dans Inkscape. Ce que je voulais reproduire, c'est cet effet mousseux là que j'avais réussi à faire avec euh, Véret. Avec si on oublie ça et qu'on se compare juste ce qui est comparable, l'herbe n'est pas la même, ok, mais en termes de piquet d'image, ben, on a un peu plus de piqué de ce côté là. Euh, et puis euh, une ambiance globalement plus photoréaliste là, même si l'image est très jolie côté Inkscape, mais moins photoréaliste, on va dire. Là, c'est une image avec de la profondeur de champ. Donc, premier plan flou, mise au point au milieu et papier peint avec des, des, des lignes dorées sur le papier peint. Ici, qu'on retrouve ici. Côté Inkscape, on peut faire un matériau euh, métallique. Le doré, c'est un effet métallique. Donc, mais par contre, si je l'applique, c'est tout le papier qui devient métallique. C'est-à-dire même les parties euh, violettes. Alors que côté verré, on peut paramétrer le fait que c'est seulement une partie du, du motif, c'est à dire les lignes, seulement les lignes qui deviennent métalliques et qui deviennent dorées. Ce qu'on ne peut pas du tout faire là. Alors de ce côté là, le papier ben, il n'est pas du tout doré, il est juste couleur or alors que là il a vraiment un effet métallisé. En plus d'avoir une meilleure gestion de la profondeur de champ qui ici est un peu trop flou, alors que là c'est un peu plus fin. Là encore avantage avéré sur ce, sur ce rendu là. Une scène d'extérieur, la même scène, en fait, il s'agissait à la base de cette terrasse-là qui est complètement vide et de l'aménager. Donc ça, c'est l'aménagement réalisé avec Enscape et ça, c'est l'aménagement réalisé et rendu avec VR. Donc il y a très peu de différence, finalement, si ce n'est encore un petit d'image. L'image, elle, elle semble toujours un petit peu floue du côté Enscape, mais ça, c'est un récurrent. C'est surtout quand on la voit côte à côte, hein, sinon on ne voit pas trop. On voit qu'ici, là, c'est très net, alors que là, ça manque un peu de piqué hein, assez vite. Et puis autre chose, on a encore une fois un rebond de lumière et des reflets meilleurs ici. On voit la partie blanche là se reflète sur le sol, alors qu'ici sur le sol, ben, ne euh, passe pas grand chose. Donc voilà les différences, c'est ce, ce genre de détail qui va faire que vous avez une image qui au final va paraître plus photoréaliste qu'une autre. Mais c'est la seule différence et euh, je vous disais que ça se sérieux, c'est sur le dernier type de rendu que je vais vous montrer. où Là on a quasiment plus, plus de différence, hein, pour dire. Alors, il y en a plusieurs, il faut je les mette dans le bon ordre, tac, et tac, voilà, donc ça, quand il y a une table noire, c'est le rendu qui est fait avec enscape quand la table est blanche, c'est le rendu avec air, de toute façon c'est gauche à droite, et là, évidemment, on n'a pas exactement les mêmes images, en termes de couleur, c'est plus blanche, c'est un peu plus sombre, etc, mais en qualité, vous dire laquelle est vraiment la meilleure et la plus réussie je ne saurais pas donc euh, c'est vraiment voilà, sur certains rendus il y a un on ne peut pas dire vraiment qu'il y en a un meilleur qu'un autre alors oui on pourrait dire que côté euh, escape la lumière est plus franche là les ombres sont moins il y, y a moins d'ombres euh, réalistes alors que là si on regarde dans le détail dans, dans, dans les angles dans l'entrée notamment qui n'est pas très éclairée elle ne devrait pas être éclairée comme ça elle est plutôt sombre. Donc, il y a un peu plus de réalisme ici. Mais franchement, je chipote. C'est vraiment pour, pour essayer. Si on me les montré à l'aveugle, je serais incapable de dire où est Inkscape, où est Verre, Je n'arriverais pas à le dire. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez proche. Euh, hop, voilà. Un autre point de vue de la même scène. Encore une fois, on voit que là, là c'est plus sombre, alors que si c'est très éclairé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que là, voilà, c'est une des différences des logiciels. Mais les images sont quand même très réussies des deux côtés. Voilà un petit aperçu des rendus, donc vous avez vu que ça dépend des situations, ça dépend des matériaux utilisés, ça dépend si c'est en intérieur, en extérieur, de l'éclairage, etc. Mais on peut quand même avoir des, des résultats assez proches quand on y passe un petit peu de temps sur Inkscape. Alors là je vois une différence pendant que je vous parle, c'est sur le carrelage notamment. On a un petit peu plus de détails, mais c'est ce qu'on a vu dans la première partie avec les matériaux, ben, il y a un peu plus de détails sur les matériaux verrés. Donc ça se retrouve dans certains rendus, sous certains angles. Avant de passer à la vidéo où là il ben, n'y a pas match, vous allez voir que Enscape écrase VR. On va regarder le, le, tout ce qui est modification des rendus. Euh, que le enfin, ce qui s'appelle le compositing, donc c'est la modification des rendus une fois qu'ils sont terminés. Imaginez que vous faites un rendu, ça c'est une salle de bain, en fait ce rendu là, et puis vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur de couleur, de lumière, il n'y a pas assez de reflets là, les vases qui n'étaient pas de cette couleur, etc. On peut remodifier tout ça après le rendu dans SketchUp. Dans Enscape, on peut pas du tout le faire. Ce qui est un peu moins grave parce que dans Enscape un rendu ça prend à peu près 10 secondes. Donc si on s'est trompé, ben on refait on refait le rendu, voilà. Bon, il se trouve que c'est c'est un, une autre façon de faire. Dans euh, v on va faire comme ça, on a la possibilité de modifier le rendu ça euh, très longtemps après fin, on a la possibilité de modifier le rendu même après que celui-ci soit terminé donc ça c'est un rendu salle que j'ai fait il y, a, il y a vraiment longtemps euh, quand il est terminé on peut déplier la partie droite ici tac, de la fenêtre de rendu puis modifier des choses, rajouter un peu le, le, le, d'exposition, changer la couleur, la saturation etc mais on peut aller un petit peu plus loin, on peut euh, ce on fait, faire un mix des lumières avec le light mix c'est à dire je peux modifier enfin, toutes les lumières là par exemple j'éteins toutes les lumières, j'allume que le soleil euh, les trois lumières du haut, j'éteins le soleil, hop, je vais allumer la vue par les fenêtres, j'éteins la vue par les fenêtres, je peux la diminuer un peu, hop, faire comme s'il faisait un peu nuit, ou au contraire la remettre, je vais faire reset. Bon, bref, le mix des lumières, c'est-à-dire que je peux reprendre chaque lumière indépendamment les unes des autres pour les réaugmenter ou les éteindre. Par exemple, si je juge que mes, euh, mes suspensions ne doivent pas être allumées en journée, bah, je les éteins tout simplement. Et il se trouve que ça va manquer un petit peu de lumière quand même donc là je vais pouvoir soit augmenter le soleil ici qui est à 1 je vais passer peut-être à 2 ou oh. alors je vais euh, essayer voilà, de choper la vue extérieure qui est ici et pareil la vue extérieure elle va faire un peu plus lumineuse alors elle va être un peu moins visible mais c'est pas grave Hop, et ça éclaire un peu plus l'intérieur vous voilà, voyez je peux donner plusieurs ambiances lumineuses comme ça sans avoir à refaire le rendu, donc là je vais réallumer comme j'avais fait au départ on peut ajouter des effets lumineux sur les, sur les, les ampoules et des choses comme ça bon là il est un petit peu forcé, un petit peu fort on peut ajouter euh, plein plein de choses, le denoiser, euh, hop, pour enlever le bruit, etc. voilà je peux faire tout ça, mais je peux aller plus loin que, dans les, que juste m'occuper des lumières je peux aller dans ce qu'on appelle le compositing et là je vais pouvoir changer la couleur de rajouter des reflets sur les vitres etc alors que le rendu est terminé on imagine que mes vasques les ondes de tout à l'heure eh elles sont pas de la bonne couleur et je dois euh, les faire un petit peu plus un peu plus rosé un petit peu, rosés, un petit peu... Bon, comment je fais mais ben, je peux ajouter des calques en fait je vais aller choisir une calque de balance des couleurs et puis je vais euh, dire que je veux que cette euh, balance des couleurs ne se fasse que là donc je clique sur les vasques et puis je viens modifier la couleur alors plutôt voilà vers un tournoi un peu plus rose peut-être un truc comme ça hop et voilà ce que j'obtiens avant après j'ai aussi la possibilité on va se concentrer sur les reflets des vitres de dupliquer euh, enfin d'accentuer les reflets sur les vitres, en... sans accentuer les reflets qu'il y a sur le reste du modèle. Donc là, c'est ce que je viens de faire, hop. hop, quand je fais avant, après, il y a beaucoup plus de reflets sur les vitres. Alors je pourrais mettre le même effet sur les vitres ici de la salle de bain, enfin de la, la cabine de douche. Tac, voilà. Et enfin, si le carnage par exemple était un peu trop foncé ici, je peux très bien décider de l'éclaircir un petit peu. Euh, on va faire comme ça. Donc je vais choisir le carrelage que je veux traiter. Donc je suis bien dessus. Et je viens modifier. Hop, on voit que j'en ai oublié un morceau. Donc ça, ça réagit pas partout. Donc, hop, j'ai une dedans. Ça, c'est le compositing. On peut le foncer et hein. on peut faire ce que je veux. Accentuer les reflets, le changer de couleur. Je peux vraiment tout faire alors que mon rendu est terminé impossible à faire côté Inkscape par contre ce qui est possible de faire du côté Inkscape c'est des vidéos et là je vous assure qu'il y a une grosse différence entre les deux puisque tout simplement dans VRL faire des vidéos c'est une tannée alors que dans Inkscape ça prend euh, quelques secondes et c'est hyper facile il y a bien un moyen de faire une, des vidéos dans, dans, dans VRL il y a même deux moyens et j'en parle dans une vidéo que, que, que je vous mets là à l'écran et qui existe sur ma chaîne comment faire des vidéos avec VRL il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser Verre Vision qui pour qu on, dont on parle assez peu, qui est une sorte de Enscape mais made in Verre qui avait commencé à être développé avant que Chaos ne rachète Enscape. Uh, donc je suis pas sûr qu'ils en fassent vraiment un concurrent de Inkscape, vu que les deux leur le ciel aujourd'hui leur appartient. Alors je lance euh, je lance Vision ici en, donc tous ceux qui ont Verre ont Verre Vision et on va voir notre scène un petit peu comme on la verrait dans Enscape. Euh, voilà, je peux naviguer avec les flèches. C'est un peu le même dans le même esprit, vous voyez, hop. Sauf que c'est, bah, aujourd'hui, euh, bah, pas très, très, très au point, pas très, très, très joli, voilà. Donc ça, et on voit que les modèles proxy de Inkscape d'ailleurs, sont lus par verrévisibles. Euh, donc ça, c'est une possibilité de faire des vidéos, mais vous aurez cette qualité-là. La deuxième, ça serait de faire des vidéos à la qualité euh, verré. Simplement, il faudrait faire... 30 images pour une seconde de vidéo. Ce qui fait que, sortons la calculatrice, si on veut faire une vidéo ne serait-ce que de 20 secondes, mais il faut 20 fois 30 images, il faut 600 rendus. Si euh, un rendu sur un PC euh, moyen, ça vous prend 5 minutes, ce qui est long. fois, euh, on a dit 600. Ça vous fait ça. Hein? Euh, euh, donc si je divise ça par 60, ça fait 50 heures de rendu pour 20 secondes bon, Voilà. Vous voyez le, le, le, le, le, le truc. Voilà. On peut faire des vidéos avec Verré, mais franchement, on va préférer Inkscape parce qu'avec Inkscape, bah, c'est super simple. Euh, je vous montre, on va avoir euh, tac notre modèle ici qui est dans Inscape, qui marche très bien, qui réagit très bien. Donc, vous voyez que c'est comme dans Véré Vision que je viens de vous montrer, sauf que bah, c'est beaucoup plus beau. Et là on a une interface qui s'appelle vidéo dans laquelle on va faire un point clé. On va dire qu au début, je suis ici. Ok, je vais me mettre comme ça pour mon point de départ de la vidéo, là, comme si j'étais dans le canapé. Comme ça. Donc je fais un petit plus parce que c'est ici que je veux être. Et je vais bouger. Et à l'arrivée, je veux être là. Ben, je fais à nouveau plus. Je fais lecture. Et voilà la vidéo qu'il me propose de faire. Elle est un peu rapide. Alors, je vais l'allonger un petit peu. Je vais lui mettre un peu plus de temps. Alors, on va faire 10 secondes. Et là, donc, on a 10 secondes de vidéo. Alors, 10 secondes de vidéo dans de ça nous prendrait, euh, selon nos calculs de tout à l'heure, euh, bah, pas mal de temps. Donc, 10 secondes de vidéo dans verré. si on reprend les calculs approximatifs de tout à l'heure, ça nous prendrait 20-25 heures, quelque chose comme ça. Là, on va juste regarder combien de temps ça nous prend de sortir une vidéo ici. Je fais exporter, qualité maximum. Voilà, je vais mettre ça sur le bureau, enregistrer. Voilà en temps réel ça a pris 20 secondes à extraire et la vidéo que j'ai obtenue, c'est ça. Vous voyez à quel point c'est rapide avec Enscape euh, de faire des vidéos. C'est pas les plus belles vidéos, vous verrez il euh, y a des logiciels qui vont faire mieux mais en, en un minimum de temps comme ça il n'y en a aucun qui va aussi vite. Alors, si on compare à ses concurrents directs à lui, euh, qui sont, je le disais tout à l'heure, Lumion, Twinmotion euh, ou D5Render, c'est pas le meilleur des quatre, mais par contre, c'est largement le, le plus rapide. Il n'y a, a pas photo, il n'y a aucun logiciel qui fait des vidéos aussi vite que lui, enfin, non, en tout cas, je n'en ai pas encore vu. C'est vraiment hallucinant et le résultat est quand même pas mal. Moi, je, vous montre deux, trois, enfin, je vais vous montrer deux trucs que j'ai fait moi-même avec, euh, avec ça, en faisant des petits montages. Donc victoire par KO euh, pour Enscape si on compare les deux logiciels au niveau création de vidéo. Alors comme vous le voyez à l'écran, Enscape euh, permet aussi d'utiliser la réalité virtuelle. Donc moi j'ai testé ça avec un, un vieux casque de réalité virtuelle mais ça marche ça marche encore avec mon vieux casque. Donc avec les casques récents j'ai mis que l'expérience encore meilleure. Euh, donc on a les contrôleurs dans les mains, on peut se déplacer en se téléportant, on peut marcher, on peut se baisser, on peut changer la lumière et l'heure de la journée par exemple, on peut faire ce genre d'interaction, c'est assez sympa, ça permet de s'immerger vraiment dans le modèle à euh, ah bah, taille réelle, voilà, et il euh, n'y a pas d'interaction comme... Peuvent le proposer certains logiciels comme TwinOcean où on peut changer les, les matériaux de certains éléments, etc. Là, on n'a pas ça. Mais globalement, ça marche quand même bien. Et surtout, il suffit d'enfiler le casque et ça, ça détecte automatiquement. Il n'y a aucun réglage à faire. Donc, plutôt sympa. Quand on est dans Inkscape, on a aussi la possibilité en plus des vidéos, en plus des rendus 360 qu'on peut faire aussi dans en pour le coup. En plus de la réalité virtuelle dont je viens de vous montrer un aperçu, on peut faire des fichiers autonomes, c'est ce qui, ce qui s'appelle des fichiers autonomes dans Enscape. Et ben c'est quoi C'est ça là, ce petit picto là, exécutable autonome, ça, ça va créer une sorte de petit euh, programme euh, que vous allez pouvoir envoyer à quelqu'un qui n'a pas Enscape. Donc là, euh, je l'ai fait sur, euh, sur cette scène là. La scène de la formation Inkscape sur laquelle euh, je suis en train de travailler. Et d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui veulent accéder à cette formation Inkscape, le lien est en dessous. Euh, dès qu'elle sera sortie et qu'il y aura l'offre de lancement, bah, vous recevrez par mail toutes les indications euh, bah, pour découvrir déjà. Mais euh, je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le lien est dans la description. Vous cliquez dessus, vous renseignez votre email et vous allez recevoir les renseignements pour accéder à la formation Inkscape, la formation. Euh, complète d'Enscape, on va dire, la plus complète que je puisse faire. Donc je suis en train de travailler sur ce modèle là et j'en ai fait, je l'ai travaillé dans Enscape et j'en ai fait un fichier autonome. Donc le fichier autonome c'est ça. Et là peu importe que je le donne à quelqu'un qui a SketchUp, qui a Enscape, l'ordinateur s'il n'y a rien dessus c'est pas grave, il va pouvoir lancer ça, double cliquer dessus et ça se lance de manière autonome sans qu'il y ait besoin que Enscape soit installé. Donc je le fais, je double clique dessus. On imagine que j'ai pu le donner sur une clé USB ou l'envoyer par, par, par, par Internet. Et voilà, j'arrive dans une interface où on retrouve la maison que je viens de vous montrer dans, dans SketchUp mais rendue dans Inkscape dans laquelle je peux naviguer. Euh, voilà, je peux vraiment m'envoler au-dessus, voir le projet, tac, tel qu'il est, plonger dedans. Me mettre en mode marche ou en mode vol, là vous voyez je suis en mode vol mais je peux passer en mode marche et là donc je marche dans la maison, je passe de pièce en pièce, Hop, voilà la chambre voilà donc je, je peux envoyer ça, ça c'est le fichier autonome c'est juste génial pour permettre à un client ou à un partenaire de, de voir le projet vous voyez je monte les marches, tout ce qu'il y a dedans euh, de pouvoir s'immerger dedans euh, sans, sans nécessairement bidouiller un logiciel 3D, euh, acheter un logiciel 3D il suffit qu'on envoie ça à quelqu'un, qui, même qui n'a pas SketchUp, même qui n'a pas Enscape, Et puis ça marche. C'est les fichiers autonomes. Et en plus, il y a quelques interactions comme bouger le soleil. Vous voyez là, je suis en train de changer l'heure du soleil. Ce qui fait que les ombres à l'intérieur, je ne peux pas s'en bonne de nuit. Hop. Ou revenir au petit matin. Ou la soirée. Enfin, moi, Je peux défiler toutes les heures de la journée et voir comment ça se passe dedans. Donc ça, c'est vraiment des plus de Inkscape. Ça, c'est des trucs que, que Veray ne propose pas et ne proposera jamais. Encore une fois, Twinmotion et ce genre de logiciel proposent des choses comme ça. Euh, des Des Render, l'union, tous ces logiciels font, là, font ça. Mais pas vrai. Quand je vous disais qu'au départ, on pouvait comparer des choses, puis d'autres n'étaient pas comparables. Et ben voilà, ça c'est une chose qu'on ne peut pas comparer, c'est que d'un côté. Mais c'est aussi euh, l'avantage du logiciel. Donc dernière chose que j'aimerais comparer, c'est les tarifs. Donc les tarifs sont relativement euh, proches. On va comparer la version Verre Solo qui correspond à euh, bah, Verre dans son intégralité sans avoir de licence flottante, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'utiliser sur plusieurs postes en même temps, vous n'avez pas une équipe, vous n'êtes pas une entreprise. Bref, et facturé annuellement, enfin pour un engagement annuel, euh, mais c'est facturé euh, d'un coup, je crois que vous allez être débité d'un coup de 418, mais on va regarder par mois, 34,90 puisque c'est là-dessus qui qui communique et côté Inkscape on a euh, la licence pour poste fixe pareil qui est à 39,80€ par mois donc voilà euh, facturé, euh, voilà c'est un petit peu plus cher côté Inkscape pas grand chose on a 5 euros de plus par mois l'équivalent de 5 euros de plus par mois euh, côté euh, côté Inkscape par rapport à VRE sur des licences similaires donc c'est pas vraiment là-dessus que va se jouer le, le, le choix, c'est pas déterminant puisque des logiciels comme euh, Lumion, des choses comme ça, dépassent allègrement les 1500 euros par an. Euh, alors que Twinmotion comporte une licence gratuite. Vous voyez, il bon, y a des choses comme ça. Bon. Mais entre, entre V-Ray et Enscape, les prix sont proches, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Non, ça va jouer surtout sur, sur bah, les paramètres qu'on vient de voir et on va essayer de les résumer. Alors pour faire ça, j'ai fait simple, hein, j'ai fait un petit tableau, droite, gauche, euh, avec les avantages de chacun. Et euh, ben c'est assez, euh, assez flagrant au niveau simplicité, rapidité, c'est ça les deux gros, gros, gros avantages de Handscape. C'est qu'il est beaucoup plus facile à prendre, beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus rapide pour faire les rendus d'images mais aussi de vidéos, ça c'est assez bluffant. Malgré tout, malgré sa simplicité, il fait quand même de jolies images, alors moins belles, ici j'ai mis photoréalisme côté euh, verré parce que là on peut carrément atteindre le photoréalisme qu'on n'atteindra pas côté Enscape. Hein, on a malgré tout de jolies images, il fait des vidéos, donc on je vous ai montré un très très très rapidement. Et il propose en plus de l'arrêté virtuel et des fichiers autonomes que propose pas du tout euh, verré qui en contrepartie lui bah, a plus de précision, On la vu dans les matériaux sont beaucoup plus fins, il y a plus de détails dans, dans la lumière, dans les matériaux, dans plein de choses. Il y a plus de possibilités de réglage, ça va un peu de pair finalement, donc il est plus complexe, il va mettre plus de temps à apprendre évidemment, sans que ce soit non plus un logiciel impossible à apprendre, il reste malgré tout assez simple, mais beaucoup moins simple que celui-là qui, qui est simplissime. Photorealist lady et compositing, c'est tout ce qu'on peut modifier après le rendu en termes de lumière, là, je vous montrais tout à l'heure la couleur des vasques et tout ce genre de détails qu'on peut faire après le rendu. Et en plus, euh, vu que ces deux logiciels sont édités tous les deux par de la même société, ils appartiennent à la même société, mais ils sont de plus en plus compatibles, et j'ai mis compatibles entre eux, parce que c'est bluffant, c'est de plus en plus le cas. Ça, c'est le fichier de la formation Enscape, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si je le lance sans verrer, sans avoir fait aucun réglage, voilà, sans avoir fait aucun réglage, et surtout sans avoir mis aucun objet de la bibliothèque de verrer, j'ai mis des objets de la bibliothèque de Enscape, et malgré tout, verrez réussir à les lire, que ce soit au niveau des, des, des végétaux, des, des, des meubles que j'ai pu mettre sur la terrasse, etc. Des arbres, des matières, tout ça, ce ne sont que des matières Enscape, il n'y a aucune matière verre là-dedans. Et malgré tout, bah, il me fait un rendu. Ça marche, donc il suffirait que je modifie 2-3 trucs pour avoir un super joli rendu avec verré. Et inversement, si j'ai un, un rendu avec verre que je lance dans Enscape, et ben bah, c'est pareil, ça va marcher, euh, bah, euh, ça, ça va... Il y a une compatibilité qui va s'efforcer de se faire entre les deux logiciels, donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Maintenant, je vais vous dire deux choses, lequel vous, vous devriez utiliser en fonction de, de ce que vous faites et lequel moi je vais utiliser pour continuer à faire mon travail. Alors ça y est, c'est la fin de la vidéo et il va falloir faire votre choix, quel logiciel entre les deux est le meilleur pour vous ben, vous l'avez compris, ça va être en fonction de vous, de votre caractère. Est-ce que vous voulez passer beaucoup de temps sur la 3D C'est quelque chose qui vous intéresse Vous voulez vraiment approfondir Ou au contraire, ça vous saoule et le moins de temps que vous y passez possible, mieux c'est euh, Ça va être en fonction aussi du, de, de ce que vous voulez faire. Est-ce que le but, l'objectif de tout ça, c'est de faire des images les plus réalistes possibles, les plus convaincantes possibles Ou des images juste jolies et globalement réussies non, Mais euh, voilà, sans que ce soit vraiment l'objectif d'aller dans le photoréalisme vous allez faire le choix, est-ce qu'il vous faut des vidéos ou c'est pas nécessaire, est-ce que vous allez utiliser les fichiers autonomes, la réalité virtuelle ou pas du tout, ça sera des images fixes ou des images, euh, voilà, est-ce que vous voulez travailler vraiment des matériaux très très euh, détaillés ou globalement euh, un, un parquet euh, voilà, avec un peu de brillant, un peu de relief, ça suffit, et eh bien vous allez faire votre choix comme ça. Euh, pour ma part, moi, je vais continuer d'utiliser V-Ray pour les images fixes Parce que c'est là où on a le plus de, de, de prise sur ce qu'on fait Plus de maîtrise sur ce qu'on fait C'est un peu la Rolls-Royce des moteurs de rendu pour SketchUp en tout cas Où on peut vraiment maîtriser la lumière, les matériaux, la post-production, etc de, de, de la manière la plus fine possible Par contre, je vais intégrer Enscape complètement dans ma façon de travailler Pour tout ce qui est vidéo parce que euh, c'est des choses que je fais, les vidéos, j'utilisais jusqu'à maintenant un autre logiciel. Enfin, je variais un peu les logiciels pour les vidéos, justement. Essayer de trouver la bonne solution entre qualité et rapidité. Et là, on a quelque chose qui est quand même assez qualitatif, même si ce n'est pas ultime. Mais qui va très, très, très, très vite. Et c'est ça qui est bien avec Enscape, c'est qu'on va très, très vite pour faire des vidéos. Donc, je vais l'intégrer vraiment. C'est un logiciel que je, je, je, voilà, qui va faire partie maintenant de mon utilisation quotidienne ou presque euh, de la 3D. J'espère que cette vidéo vous a aidé à un petit peu déblayer le terrain, à y voir un petit peu plus clair. Même si ma vidéo, j'en ai bien conscience, elle est très fouillie, ça prend un peu dans tous les sens et c'est pas vraiment objectif. Mais bon, le but c'était de, de, de, voilà, de, de, de vraiment de, de, voilà, de un petit peu le terrain pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc j'espère que ça, ça, ça a marché de ce côté-là. Et puis si vous voulez vous former escape, sous la vidéo vous allez trouver deux liens. Le premier, c'est la vidéo d'initiation, donc vous allez découvrir l'interface, où on trouve les lumières, où on trouve les matériaux, vraiment la base d'Einscape, c'est une petite, une petite vidéo, mais qui vous permet de vous familiariser avec l'interface. Et la deuxième, c'est un lien qui va vous mener, lorsqu'elle sera sortie, vers ma formation euh, complète à, à, à Inkscape, la formation qui va de A à Z pour faire les vidéos et tout ce que je vous ai montré un petit peu dans cette, dans cette, dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est une formation donc complète, donc il va falloir rentrer, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, votre mail. Et moi, je vous envoie toutes les indications quand la formation complète sera sortie. Je vous enverrai un lien avec une offre et puis à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas de vous former sur Enscape pour maîtriser ça et pour l'utiliser au quotidien comme moi je vais le faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao